pas Pikachu Ça pas Bon, qu'est-ce que tu fais Ben, tu m'as dit Descartes Il y a plusieurs des cartes, hein, il y a plusieurs Baudet qui s'appelle Martin, Lucien. Ben cartes. il est là, hein Ben, bah, il est là au mur, hein, regarde C'est Spinoza Non, je crois que c'était Descartes. Ah, des cartes de géographie Moi, il fallait le dire, hein, tu n'es jamais clair Ouais, oh, ça va, je vais les chercher La carte est le premier outil du géographe. Elle nous permet de visualiser différentes données, différentes variables dans l'espace. Le figuré, c'est l'élément que je vais représenter sur la carte. Souvent, les élèves hésitent entre les différents figurés. La cartographie est un art difficile. Ça va devenir beaucoup plus facile après cette vidéo. J'aime bien utiliser avec les élèves l'acronyme PLOF, qui ne veut strictement rien dire. Bluff. Mais qui nous permet de connaître ces différents figurés. Il y en a quatre. Bluff. Le P, ce sont les modes points. Donc ce sont les éléments ponctuels que je vais placer sur la carte. Des rondes, des triangles, certains cartographes utilisent même des icônes, comme par exemple une encre pour symboliser un port. Le L pour la ligne, évidemment, la frontière, mais aussi les cours d'eau, les routes, sont tous des éléments qui sont représentés sous forme de ligne. Le A pour R, mais en fait il s'agit de figurés zonaux ou surfacés, qui sont des zones que l'on va colorer ou assurer ou distinguer d'une certaine manière. Et enfin, le F pour les flèches, il s'agit de lignes en fait agrémentées de petits triangles au bout pour représenter une flèche, pour montrer un flux ou une direction. Une fois que vous avez en tête les différents figurés, il faut vous poser la question, mais quel figuré dois-je adopter avec tel type de données C'est pour ça que maintenant nous allons faire un petit peu un focus sur les différentes données que nous pouvons rencontrer. Il y a deux grands types de données. D'un côté, les données quantitatives. Les données quantitatives, ce sont des chiffres. Et de l'autre côté, on a les données qualitatives. Les qualitatives, c'est les qualités, les choses que je ne peux pas mesurer. Dans les données qualitatives, il y a les données qualitatives nominales. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas du tout classables. Comme par exemple, les langues parlées dans un pays. Je ne peux pas euh, établir une hiérarchie entre le français, le néerlandais et l'allemand si ce n'est en termes de proportion. Mais alors là, ça devient une donnée quantitative. Donnée qualitative ordinales est celle que je peux classer, comme par exemple la typologie des différentes villes. On aura des petites villes, les villes moyennes les grandes villes, les métropoles. Il ne s'agit pas vraiment de, de nombre d'habitants, il ne s'agit pas non plus de nombre d'institutions ou d'organisations présentes dans cette ville ou du nombre de services qui sont offerts à la population. Non, c'est vraiment un classement que l'on établit. Je passe maintenant aux données quantitatives. Il y a tout d'abord les can données quantitatives absolues. Ce sont celles euh, que l'on peut mesurer et qui se suffisent à elles-mêmes. Comme par exemple la population d'un territoire. Par contre, les données quantitatives relatives, comme leur nom l'indique, sont en relation avec une autre donnée. Les habitants par rapport au kilomètre carré. La densité est une donnée quantitative relative. Et il y en a plein d'autres. Déjà, quand vous avez un pourcentage, le pourcentage, c'est une proportion. Et donc, c'est une proportion sur un total. Donc, c'est par rapport à un total, c'est sur 100. Et on ramène ça sur 100. Donc là, on est aussi face à une donnée quantitative relative. Euh, les taux, évidemment sont aussi des données quantitatives relatives, puisque les taux sont calculés par rapport à une valeur référence. Une fois que j'ai bien cette euh, typologie en tête, je peux vraiment m'orienter sur mes différents figurés. Alors on va commencer par celui qui est le plus restrictif. C'est en fait la taille. Je peux faire varier la taille, par exemple, de mes éléments ponctuels, mais par exemple aussi celle de mes lignes. Et la taille va être adoptée, pour tout ce qui concerne les données quantitatives absolues. Pour les données quantitatives relatives, autrement dit, les densités, les pourcentages, les indices, je vais utiliser un figuré zonal, une surface. Ça, c'est la grande distinction à faire entre les deux. Pourquoi Mais Parce que l'œil va beaucoup mieux lire les cartes de cette manière. La donnée qualitative ordinale peut être utilisée avec une couleur ou avec une taille. La donnée qualitative nominale, elle, sera plutôt représentée par une forme ou également une couleur. Rien de tel qu'une bonne carte Donc, si on peut vraiment faire un topo de manière un peu mécanique, évidemment, euh, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut un peu réfléchir à comment vont s'agencer ces différents figurés, mais on pourrait dire ceci. Donnée qualitative nominale, j'utilise une forme. La donnée qualitative ordinale, j'utilise une couleur. La donnée quantitative... Absolu, J'utilise une taille Et pour la donnée quantitative relative J'utilise une surface, autrement dit une couleur par exemple de la zone concernée Je vous propose maintenant quelques exemples assez bien foutus Une première carte qui vient de l'atelier de cartographie de Sciences Po Un figuré ponctuel, mais on a fait varier le figuré ponctuel euh, Via deux variables, la couleur et sa taille Ici encore une carte proposée par Sciences Po Paris, ben, on a toujours le même principe avec des figurés ponctuels, sauf que cette fois on ajoute des figurés euh, sous forme de flèches, et bien sûr l'épaisseur du trait va lui-même être significatif, puisqu'il est proportionnel aux échanges. Une carte euh, de Cécile Marin, qui est la cartographe attitrée de l'excellent monde diplomatique. Donc là, on voit que différents types de figurés sont utilisés. La... la couleur varie aussi, là, euh, en termes de figurés zonales, puisque les pays sont représentés, pardon, euh, via leurs frontières, évidemment, mais une couleur euh, les détermine, et cette couleur représente euh, une donnée qualitative, ordinale, puisqu'ici, on a les relations diplomatiques avec Israël, en vigueur, suspendue ou aucune. On est vraiment dans la carte de synthèse qui nous est proposée par la géothèque jean-bernard bourron en 2016 ici encore une fois on a tous les types de figurés le point la zone la ligne et la surface Ici, on a on revient sur des données quantitatives puisque on a essentiellement des figurés zonaux avec la variation en termes de couleur, mais aussi en termes de hachures Donc, vous voyez ici qu'on a l'évolution des surfaces cultivées c'est bien une donnée Quantitative relative, donc on le représente par une surface et la part de la surface agricole c'est aussi une donnée quantitative relative on la représente aussi par une surface alors comment je fais quand j'ai deux surfaces à représenter, ben je fais exactement comme ça dernière carte qui est aussi une carte de synthèse qui reprend les différents types de figurés elle est proposée par la géothèque encore sauf que celle-ci intègre des données quantitatives donc là on a tous les types de figurés et euh, tous les types de données en tout cas, de données qualitatives et de données quantitatives. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires. Le pouce bleu si vous avez trouvé ça utile, si ça vous a aidé euh, pour vos cours. Alors, je vous souhaite euh, un très bon travail et à très bientôt.